à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, est digne de régner, l'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous s'élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain, souverain sur la terre, souverain dans le ciel, l'agneau. Saint-Esprit, vient prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, vient diriger. Moi, je n'ai pas de mots. Moi, je n'ai pas de force, Saint-Esprit. Viens diriger, Saint-Esprit. Viens diriger cet instant ô Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce moment parce que je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Saint-Esprit, tu es toute ma vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette plateforme ce soir. Saint-Esprit, viens mettre les mots dans ma bouche. Saint-Esprit, viens diriger cet instant. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Alléluia. Bien, bienvenue, Saint-Esprit, sur cette plateforme. Bienvenue, Saint-Esprit, dans ce moment. Gloire à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai que toi. Saint-Esprit, je n'ai que toi. Je n'ai que toi pour me guider. Je n'ai que toi pour me diriger. À qui irai-je? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Saint-Esprit? À qui règne, Saint-Esprit? Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui libèrent. C'est pourquoi c'est à toi que je veux crier ce soir. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous, Jésus Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Jésus tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Saint-Esprit, à qui règne? je Jésus, à qui irais-je? Même quand je suis affligé, à qui irais-je? À qui je, -je Saint-Esprit? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui libèrent, tu as les paroles qui vivifient, tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui consolent, à qui irais-je Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie à qui irions-nous. Jésus Tu as les paroles de la vie La vie À qui irions-nous À qui règne, Seigneur À qui irais-je éternel Seigneur, à qui m'adresser Quand tout va mal, je n'ai que toi Quand tout va bien, je n'ai que toi à qui règne ô roi de gloire À qui irais-je, lion de la tribu de Judas À qui je mon consolateur Tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. À qui Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous, même quand j'ai mal Oh Seigneur, même quand j'ai l'impression que le monde la terre se dérobe sous mes pieds, à qui irais-je Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous À qui irions-nous, Yahweh Acquérions-nous, acquérions-nous, papa, acquérions-nous, acquérions-nous, éternel, acquérions-nous, quand je suis affligé, acquérions-nous, quand je suis endeuillé, acquérions-nous, quand je suis attristé, acquérions-nous, Acquérions-nous éternel, Acquérions-nous Oh shalom, shalom adorateurs et adoratrice. Ça fait un bon moment que Ma voix n'a pas été entendue sur cette plateforme Dieu fait toutes choses Selon sa volonté Dieu fait toutes choses Selon son bon vouloir bien aimé. C'est vrai, j'ai été affligé. J'ai été touché là où je disais en pleurant, là où ça fait mal. Mais Dieu, il a les paroles de la vie. C'est lui mon Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu que lui. Je n'ai pas d'autre Dieu vers qui me tourner. Je me souviens que lors d'une de, des du passage du prophète Wanore ici, il a dit quelque chose qui m'est resté. Je pense que je faisais partie des personnes à qui il s'adressait ce jour-là. Il a dit que les membres de cette plateforme euh, connaîtraient des, des épreuves que nous allions certainement traverser, mais que nous allions sortir victorieux, victorieuses. Il a dit que nous allions euh, être ébranlés, mais ce que Dieu a prévu pour nous allait se réaliser. Je vous assure que ce jour-là, quand il a dit « j'ai pensé à tout », Sauf à la mort. J'ai pensé à tout, sauf à la mort de mon époux. J'ai pensé à tout. Je me suis dit, oh, ça peut être une épreuve euh, au niveau professionnel. Ça peut être une épreuve au niveau financier, certainement. Mais franchement, j'étais loin de m'imaginer que j'allais faire partie des personnes qui allaient perdre un être cher cette année 2021. Et puis c'est arrivé. Lorsque c'est arrivé, ce que le prophète Wanoro avait dit, m'est revenu dans l'esprit. Je me suis dit, Seigneur, donc tu parlais aussi de moi parce que dans tous les schémas que j'avais dans ma tête, ça là, ne faisait pas partie. Mais Seigneur, si tu l'as fait, ça ne va pas m'empêcher de t'adorer. Si c'était pour tester ma foi, si c'était pour tester mon amour vis-à-vis de, de, de, -vis de toi, la seule chose que je te demande, Seigneur, j'ai été ébranlé, mais je veux continuer de t'adorer. Je veux continuer de te louer parce que moi, je n'ai que toi. Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Tu es celui qui frappe et qui guérit. Tu es celui qui blesse et qui pense les blessures. Seigneur éternel, ce soir, je suis venu à tes pieds parce que ce que je veux, c'est de continuer de t'adorer. Parce que je crois que tu m'as créé pour t'adorer. Je crois que je suis né pour t'adorer. Seigneur, je m'attendais à toutes sortes de déserts, mais pas à ce désert-ci. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et je continue d'adorer le Seigneur. Parce que je crois que ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu m'a montré, je crois que je vais voir ce qu'il m'a montré. Et si c'était pour tester ma foi, Seigneur, je continue de t'aimer. Seigneur, je continue de t'adorer. Pendant que euh, je traversais ces moments, il y a euh, Daniel qui était venu me voir et qui m'a dit quelque chose qui, qui m'est resté. Elle m'a dit, pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Pendant qu'il y avait le déluge, Dieu était sur son trône. Donc je crois que, pendant que j'étais en train de pleurer, mon époux, Dieu était sur son trône. Pendant que mon époux rendait l'âme, Dieu était sur son trône. Je vous assure que, ce jour-là, depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, beaucoup de choses ont été remises en cause dans ma vie. Je veux dire, par exemple, j'ai eu à douter de l'efficacité de mes prières, pas de douter de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu, je n'ai pas de compte à lui demander. Mais je me suis dit, est-ce que les prières que je fais même ont une efficacité? Parce que ce jour-là, euh, lorsque je, je, je, je, je on m'a dit qu'il était en réanimation, je, toutes les prières que je pouvais sortir, prières de, on va dire, d'autorité, d'enfant de Dieu, toutes ces prières. Je les ai sortis. Ces prières, j'ai je, je, je, je, invoqué le Saint-Esprit, qu'ils viennent se mouvoir au-dessus de lui pour qu'il prenne vie. J'ai fait toutes les prières, mais Dieu en a décidé autrement. Alors je me suis dit, c'est vrai Seigneur, pendant le déluge, tu étais sur ton trône. Donc pendant que ça se passait, tu étais également sur ton trône. J'ai mal. J'ai mal. Il y a des questions que je me suis posées. Beaucoup de ces questions resteront certainement sans réponse. Mais... Dieu demeure sur son trône et c'est pourquoi je me suis dit, Seigneur, il faut que je reprenne euh, mon, le service dans l'adoration. Il faut que je reprenne le service parce que je crois que tu m'as créé pour t'adorer. Je ne vais pas continuer à m'apitoyer, je ne vais pas continuer à me plaindre. Seigneur, ce que tu voudras me faire comprendre, je comprendrai. Mais je sais une chose, ce que tu m'as promis depuis des années que j'ai vu Seigneur, je crois que tu vas faire. Comment tu vas faire, je ne sais pas. Mais Seigneur, tu m'as donné ma dose. Père, je prie que ce soit toi qui me console. « Je prie que ce soit toi qui me console. Et puis il y a Cathy qui est venue me voir, qui m'a dit « Je te laisse avec le cantique. »« Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. »« Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. »« Jésus a parlé, je veux croire. »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 Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je n'ai que l'Éternel, je n'ai que Dieu, je n'ai pas un fétiche que j'adore. Je n'ai pas un masque que j'adore. Je n'ai rien de tout ça, Seigneur, je n'ai que toi. Oh Seigneur, quand je suis seul, tu m'as toujours montré que tu es le Dieu qui est pour moi. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont dans le désespoir. Seigneur, c'est vrai, c'est encore vrai. C'est vrai que par moments, très souvent même, je sursaute. Par moments même, Seigneur, mon Dieu, le souvenir vient dans ma mémoire. Et puis je ne sais pas quoi faire. Et puis je sursaute. Et puis mes larmes coulent. Et puis je continue de pleurer. mais père. Tu as, tu as ta parole dit que tu es celui qui console les cœurs brisés. Ta parole dit que tu es celui qui est avec la veuve, qui est avec les orphelins. Donc je crois que tu es avec moi. Et je crois que ce que tu m'as promis là, Seigneur, ça là, ne vient pas pour enlever. Mais Seigneur, moi je te dis une chose. Je veux continuer de t'adorer, Continue de me donner la force. Seigneur, raffermis ma foi parce que moi je n'ai que toi. Seigneur, mon Dieu, tu as les paroles de la vie à qui irais-je Vers qui irai je Seigneur, je n'ai personne je n'ai personne d'autre que toi, Père. Oh, considère-moi, Seigneur, mon Dieu, comme la personne, la Seigneur, que tu as blessée, que tu dois penser. Je continue de dire, je suis la chouchou de l'Éternel. Seigneur, si cette épreuve est arrivée, pour que je doute de ce que je suis la chouchou de l'éternel, je confirme encore ce soir que je suis la chouchou de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, je crois que la relation que j'ai avec toi, ce n'est pas une relation de religion, c'est une relation d'amour qui vient de loin. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que tu avais planifié des choses merveilleuses dans ma vie. Si cette chose est arrivée, Seigneur mon Dieu, c'est que tu vas me donner mieux, c'est que tu vas faire plus. Mais tout ce que je te demande, Seigneur, pense ma blessure et affermis ma foi, parce que tu es Dieu. Et je suis convaincu d'une chose, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu Seigneur, je n'ai pas de questions à te poser. Mais c'est à toi, Seigneur, mon Dieu, de me dire ce que j'ai à faire. C'est à toi de me donner la route. C'est à toi de m'éclairer. Parce que moi, je ne sais pas où aller. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai que toi, Seigneur. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. « Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. » Seigneur, je suis sûr que lorsque cette épreuve a été annoncée, il y a peut-être des personnes qui ne croient pas en toi, ou qui doutent de toi, ou qui doutent de ma relation avec toi, qui ont dû dire, « Elle n'a pas dit qu'elle est la chouchou de l'Éternel. » On va voir maintenant si chouchou de l'Éternel aussi on a touché. Mais Seigneur, même si tu m'as touché là où ça fait mal Moi je vais continuer de t'adorer Moi je crois que je suis la chouchou de l'éternel Christ est la paix recherchée de mon âme Ô oh, Seigneur soutiens ma foi Prends-moi Seigneur Dans mon état Dieu de Jacob soutiens ma foi Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Abraham soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Josué soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël, soutiens ma foi Christ est la joie Recherchée de mon âme Ô Seigneur, soutiens ma foi oh Christ est la paix Recherchée de mon âme Ô Seigneur, soutiens ma foi Prends-moi, Seigneur dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi Merci Seigneur pour les adorateurs et adoratrices que tu as mis auprès de moi Pour m'entourer pendant cette épreuve L'épreuve n'est pas finie mais Seigneur Je continue de recevoir Seigneur leur compassion, leur soutien, leur affection Je prie que tu bénisses chaque adorateur chaque adoratrice sur cette plateforme Oh Seigneur merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Oh Dieu tu m'as donné de comprendre, Seigneur, mon Dieu, quand on est avec toi, on est une famille. Que ton nom soit élevé dans leur vie, Père. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh Dieu de Jacob, soutiens ma foi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. L'épreuve est difficile. Seigneur, c'est encore frais. Mais moi, je te suivrai. Moi, je vais t'adorer. Parce qu'en dehors de toi, je n'ai point de Dieu. Oh, roi de gloire. « Tu es ma consolation. Tu es le Dieu qui me restaure. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh Dieu, avant que je ne sois conçu, tu m'avais déjà aimé et tu avais déjà planifié ma vie. Tu avais déjà tout articulé, Père. C'est vrai, Seigneur, j'ai dû me détourner de toi par moments. Mais toi, Père, tu as laissé là chaque fois les 99 brebis pour aller me chercher, moi qui étais perdu. Parce que tu m'aimes. Et je crois, Seigneur, mon Dieu, que je ne peux pas laisser ta main. Parce que toi-même, Seigneur, tu n'as pas prévu que j'abandonne ta main, quel que soit les si constance au père moi j'ai décidé d'adorer jésus moi j'ai décidé d'adorer jésus moi j'ai décidé d'adorer jésus toujours tout droit sans reculer moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi La croix devant moi Le monde derrière moi Sans reculer, sans reculer J'ai décidé d'aimer en Jésus Oh, j'ai décidé d'élever Jésus Moi, j'ai décidé d'adorer Jésus sans reculer, sans reculer La croix devant moi, le monde derrière moi Seigneur tu es sur ton trône, tu es souverain La croix devant moi, le monde derrière moi La croix devant moi, le monde derrière moi Oh, sans reculer sans reculer. Si l'épreuve que moi j'ai traversée a brisé la foi de certains, je vous dis, il n'y a que Jésus. Nous sommes nés pour l'adorer. Si quelque chose t'a ébranlé, dis à ton âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as joué au-dedans de moi? Espère en l'éternel car je le louerai encore. Moi, je continue d'espérer en l'éternel. Je crois qu'il m'a brisé, mais il va me relever encore et je serai encore plus forte. Je continue d'adorer mon Dieu, je vais continuer de l'adorer. Je l'adorerai tant qu'il me donne la force, tant qu'il me donne la vie, je vais l'adorer. Oh, alléluia Gloire à l'éternel Gloire à notre Dieu Gloire à l'éternel Dieu, le Dieu souverain Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme Espère à l'éternel, parce que moi je l'adorerai, parce que moi je vais le louer, parce que moi... Alléluia. Parce que moi, je veux continuer à le lever. Je vais continuer à le proclamer. Parce que c'est le seul Dieu. C'est le véritable Dieu. Alléluia. Jésus m'a dit Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. Jésus m'a dit. Christ m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. Oh, Papa Yahweh m'a dit, il m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie. Toute ta vie, tu seras ma chouchou. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Tout autour de moi, il y a tant de souffrances Trop de gens qui sont si malheureux Mais l'esprit me pousse à rompre le silence Et crier partout la paix de Dieu Oh, Yahweh m'a dit, Papa m'a dit Mets ta main dans ma main et viens Rékebosh, toute ta vie, toute ta vie Tu seras ma chouchou Oh, Jésus m'a dit, Christ m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. Oh, oh Seigneur, que ton nom soit, que son nom soit élevé, que ton nom est merveilleux, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Hallelujah. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, magnifié, au-dessus de tous les noms. Tu as si sur ton trône, tu as si sur le trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce soit moi aussi, quel que soit ce que je traverse, je vais jeter ma couronne. La couronne terrestre comme l'ont fait les 24 vieillards, est venue me prosterner à tes pieds pour t'adorer, Père. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, qu'au-delà des circonstances, tu as quelque chose de merveilleux pour moi. Au-delà des circonstances, Seigneur, je sais que tu as quelque chose de merveilleux. Tu as planifié quelque chose, Seigneur, parce que je reste ta chouchou. Parce que, je, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Alléluia. Je connais le vive qui vous désaltère.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 Si tu es dans l'affliction, dis à l'éternel, c'est pour moi qu'à Golgotha, tu as dit, tout est accompli. C'est pour moi que tu as crié et pleuré sur cette croix. C'est pour moi que tu as crié de douleur. C'est pour moi que tu as tout porté. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que ce n'est pas fini. Je crois que ce n'est pas fini. Seigneur, ce que je traverse, ta parole dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Père, je crois que là, tu es avec moi. Et je crois, Seigneur, mon Dieu, que nous ne faisons que traverser. Je ne veux pas m'installer à Bacca, je ne veux pas m'installer dans la vallée de l'homme de la mort, mais je traverse Seigneur mon Dieu, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main et traversons ensemble, parce que je ne crois pas que tu aies décidé que je reste dans cette vallée. Père éternel, je suis convaincu que tu as quelque chose de glorieux, de merveilleux pour moi C'est pourquoi je me suis levé ce soir pour dire Il faut que j'adore mon Dieu Il faut que je reprenne le service pour adorer mon Dieu Parce que je ne vais pas rester à Baca Je ne vais pas rester au bord du Jourdain Je vais traverser Parce que je vais à la, dans, dans la terre promise Je vais dans la terre que l'éternel a prévue pour moi Je vais chercher ce que Dieu m'a réservé Je vais arracher ce que Dieu m'a réservé Parce que je ne vais pas rester là, dans la vallée de l'homme de la mort au nom puissant de Jésus Christ si tu es dans l'affliction ce soir comme moi dis à l'éternel et dis à ton âme allons traversons parce que l'éternel tient notre main, nous n'allons pas nous installer dans la vallée de l'homme de la mort mais nous traversons nous n'allons pas nous arrêter au bord du Jourdain, nous allons traverser et nous allons aller dans la terre promise là où coule le lait et le miel pour aller arracher ce que l'éternel nous a promis merci Seigneur parce que je sais que tu le fais Alléluia Oh Seigneur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 je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ma vie que tu préserves. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que dans cette épreuve, tu m'as gardé en vie. C'est parce que tu as encore des choses à faire avec moi. Dans cette épreuve, tu m'as maintenu. Dans cette épreuve, le souffle de vie, ô oh Seigneur, tu as continué de me le donner. Bien-aimé, dans cette épreuve, j'ai compris une chose, la fragilité de l'existence humaine. J'ai compris qu'en un battement de paupières, Dieu peut enlever qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y a que lui qui est souverain. En un battement de paupières, quelqu'un qui se porte bien, parce que mon époux allait bien, quelques minutes avant, qui rentre dans le bureau du médecin, il allait très bien. Et puis, en un battement de paupières, il s'est retrouvé en réanimation et puis il est parti. Bien-aimé, la, la fragilité de l'existence humaine fait que il faut que nous nous accrochions à l'éternel. Il faut s'accrocher à l'éternel. Jésus peut à tout moment venir te chercher, me chercher, chercher qui veut. C'est lui qui décide. Bien-aimé, accrochons-nous à l'éternel. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le lieu, ni la manière Dieu, il vient quand il veut, il vient quand il veut, l'être humain, oh, on est gonflé d'orgueil pour rien, la, on dit vanité des vanités, tout est vanité, Dieu m'a donné de réaliser, oh, là, on va dire, la fragilité, que l'être humain n'est rien, c'est Dieu qui est tout. C'est lui qui est éternel, c'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain. Bien aimé ça là, je l'ai tellement intégré, je l'ai tellement intégré que ça, ça m'est resté. Et je crois que Dieu fait en sorte qu'on comprenne, qu'on comprenne. Et il y a des personnes qui, qui sont malades et puis qui restent, et qui sont en réanimation et qui restent. Parce que Dieu a décidé que ces personnes restent. Et puis il y en a qui n'ont rien, et puis la minute d'après, elles sont parties. Bien aimé, il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu, accrochons-nous à lui dès maintenant et à chaque seconde, quand tu as l'opportunité d'adorer ton Dieu, adore ton Dieu comment ne pas t'adorer Seigneur comment ne pas t'adorer Seigneur comment ne pas t'adorer comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer oh, oh Jésus Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh Comment ne pas t'adorer, roi des rois Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer, ô oh Jésus Comment ne pas t'élever, Yahweh Comment ne pas t'élever, Yahweh Comment ne pas t'élever Comment ne pas t'élever Comment ne pas t'élever Oh, Jésus, comment ne pas t'élever, Comment ne pas t'élever, Comment ne pas t'élever. Oh, Yahweh, comment ne pas t'adorer, Comment ne pas t'adorer, Comment ne pas t'adorer. Ô oh Jésus, ton nom est le nom qui bénit, Seigneur Ton nom est le nom qui vivifie, Seigneur Ton nom est le nom qui console, Seigneur Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer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 Comment ne pas t'adorer, oh Yahweh Seigneur, si je n'ai pas trop de force, certaines fois, pour élever la voix, pour t'adorer, Père, c'est que mon âme te loue. Oh Seigneur, si je n'ai pas de force pour parler, parce que je suis affligé, c'est que mon âme te loue. Mm -hmm. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, Seigneur, console les cœurs affligés. Seigneur mon Dieu, je sais que tu es avec moi chaque jour. Tu es avec moi tous les jours. Peut-être même que tu me parles. Je n'entends pas, Seigneur mon Dieu, parce que mes larmes coulent. Mais Père, je sais que tu le mets des temps, tu le mets des circonstances. Toi seul sais pourquoi tu as frappé. Toi seul sais pourquoi tu as laissé faire. Toi seul sais pourquoi tu m'as enlevé mon mari. Toi seul sais pourquoi tu as affligé des cœurs sur cette plateforme. Toi seul sais. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je dis, tu demeures Dieu. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, tu es mon roi. Tu es l'agneau, le lion. Le de Judas, descendant d'Abraham, Dieu tout puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Oh Seigneur, que ton nom est merveilleux. Seigneur mon Dieu, quand je commence à t'adorer, je n'ai pas envie de m'arrêter. Seigneur mon Dieu, oh, ce que mon âme veut, c'est de t'adorer à chaque instant.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 Seigneur, je le confirme, je l'atteste. Tu es mon roi. Bien-aimé, dis à l'Éternel qui tu es pour lui. Rappelle à l'Éternel qui tu es pour lui. Parce que Dieu, quand tu le dis, tu es en train de confirmer ta position. Tu es mon roi. Je suis la chouchou de l'Éternel. Tu es mon roi. Oh. Tu es l'agneau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 de mon salut Hosanna Béni soit le roc Béni soit le rocher De mon salut Tu es mon roi Tu es l'agneau Le lion de Judas Descendant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 Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oh Seigneur, Seigneur, je te glorifierai, je t'exalterai, je proclamerai ton nom, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, si des gens pensent que, parce que brisé, je n'ai plus le, le droit de t'invoquer. Seigneur, je continue de proclamer que je suis la chouchou de l'éternel et que je vais t'adorer quelles que soient les circonstances. Je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, le cœur que tu as brisé, c'est toi-même qui va le penser. Les larmes que tu as fait couler, c'est toi-même, Seigneur, mon Dieu, qui va les sécher. Et je crois, Seigneur, parce que tu vas le faire, tu as quelque chose de glorieux pour moi. Seigneur, la, cette affliction-là ne m'enlève pas, Seigneur, la promesse. Et je regarde à ta promesse, c'est pourquoi je traverse le Jourdain. Et Seigneur, mon Dieu, je suis avec toi. Tu me tiens par la main. Seigneur, tu sais pourquoi tu fais toutes choses, que ton nom soit élevé.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 Jésus, ce nom qui sauve, je te glorifierai, je te proclamerai, Jésus, je t'exalterai, sur la tête des hommes, je parlerai de toi, Père, Seigneur éternel, mes larmes coulent, mon cœur saigne, mais c'est toi qui vas me guérir, et c'est toi qui vas guérir tout le cœur brisé, tout le cœur brisé sur cette plateforme. Tes enfants, Seigneur, mon Dieu, qui pleurent pour une situation pour une autre. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui est la réponse. C'est toi qui es ma réponse, c'est toi qui es leur réponse, Père. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Toi, tu les as, mais tu es Dieu, Père éternel. Merci, parce que c'est ce que tu veux que nous sachions, que nous allons savoir. Ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous allons savoir. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ferais-je sans toi, Jésus je ne suis rien sans toi, Jésus. Que ferais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi Que serais-je sans toi Éternel? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi Où serais-je sans toi aujourd'hui? Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi je ne suis rien sans toi. Seigneur, ce que je traverse aujourd'hui ne peut pas me faire oublier toute ta grâce dans ma vie. Parce que je sais d'où je viens avec toi. Je n'étais rien. Tu m'as tiré de la boue pour m'amener là où je suis. Si tu as voulu que je traverse une telle épreuve, c'est que tu as mieux que ça pour moi devant. Père, je crois que tu vas le faire. Je ne peux pas oublier le souffle de vie que tu me donnes. Je ne peux pas oublier, Seigneur mon Dieu, la position où tu m'as mise en ce moment.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 Oh, que serais-je sans toi, Yahweh Que serais-je sans toi Que serais-je sans toi Je ne suis rien sans toi. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, mon âme s'élève vers toi. Oh Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon cœur s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Yahweh, Jésus, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Yahweh, Jésus. Mon cœur se lève vers toi, Jésus. Devant toi, je me prosterne, Yahweh. Jésus. Même se lève vers toi, Jésus. Devant toi, je me prosterne, Jésus. Même et célèbre vers toi. Jésus, devant toi je me prospère. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oh! Je ne suis rien sans toi. Rek deboshe, rek deboshe, ke babar, rek deboshe, ke de conta, rek aboshe, ke de conta. Rebaya kori, sheke baya kori, sheke de conta. Jésus, ma voix se lève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus. Même s'élève là vers toi, je n'ai personne. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mon cœur s'élève vers toi, guéris mes blessures. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus. Mon âme se lève vers toi Jésus Devant toi je me prosterne, Je n'ai personne oh. Jésus Mon âme se lève vers toi Yahweh Jésus Devant toi je me prosterne. Où serai-je sans toi aujourd'hui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 Ma voix s'élève vers toi ce soir. Jésus, devant toi je me prostène, oh Yahweh, Jésus, ma voix s'élève vers toi, je veux t'adorer. Jésus, devant toi je me prostène, Seigneur, tu es sur ton trône. Oh Seigneur, pendant le délire, tu étais sur ton trône. Et c'est toi que je vais adorer. Seigneur mon Dieu, je me joins aux anges. Je me joins aux 24 vieillards. Et je dis, Seigneur, je me mène vers toi, je me prosterne à tes pieds. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Je n'ai personne d'autre. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu. Ma voix se lève vers toi, Yahweh. Ouais. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon cœur se lève vers toi. Guéris-moi. Jésus, devant toi je me prostène, Où irai-je Jésus, mon cœur s'élève vers toi, Yahweh ouais. Jésus, devant toi je me prostène, Yahweh ouais, Dieu Jésus toi, Yahweh. Oui. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Oh, je ne suis rien sans toi. Jésus, mon âme se lève vers toi. Oh, Jésus. Jésus, devant toi je me prosterne Jésus, mon cœur s'élève vers toi, guéris-moi Jésus. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Yahweh, Jésus, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, transforme ma vie transforme mes lames, Seigneur mon Dieu, en cri de joie. Oh Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je veux me prosterner devant toi. Je veux continuer à t'adorer, je veux te louer, je veux te magnifier. Seigneur mon Dieu, mets sur mes lèvres un nouveau témoignage. Mets sur mes lèvres un nouveau témoignage. Mets sur mes lèvres, Seigneur mon Dieu, des paroles pour fortifier, pour vivifier. Que ton nom soit élevé, oh roi de gloire. Alléluia. Béni sois-tu, oh roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur bien aimé, nous allons prendre nos bibles dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 32, juste un verset. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome, Deutéronome 32, verset 39. La parole de Dieu est très claire. C'est un passage que j'avais déjà eu à partager euh, sur cette plateforme. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 32, verset 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est très claire. Il dit « C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide. » Alléluia, qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui. À côté de lui, il n'y a point de Dieu. Celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Celui qui blesse, celui qui guérit. Je retiens une chose il m'a blessé, c'est lui qui va me guérir. Je crois qu'il va me guérir parce qu'il est Dieu. Il fait toutes choses comme il veut. Je souhaite qu'on le retienne. Il blesse. En même temps, il dit celui qui blesse, en même temps, celui qui guérit. Seigneur, je saisis ta main qui guérit. Je saisis ta main qui guérit. Parce que je crois que tu vas me guérir. Merci Seigneur. Personne ne délivre de ta main. Moi je suis heureuse d'être dans ta main. Parce que Seigneur je sais que tu me protèges de tous ceux qui me veulent du mal. Parce que moi je suis la chouchou de l'éternel. Je confirme, je proclame que je suis la chouchou de l'éternel. Il dit dans le psaume 115 verset 3. Psaume 115 verset 3. Il dit, notre Dieu est au ciel. Et il fait... Tout ce qu'il veut. Notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il voulait. Je m'incline devant sa souveraineté. Je m'incline devant sa seigneurie, Parce que je crois qu'il est Dieu. Et je crois que de la même façon qu'il a fait, qu'il a montré qu'il est souverain, ce qu'il a dit sur ma vie, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit sur ma vie, il va réaliser. Parce qu'il est souverain justement. C'est parce qu'il est souverain que moi, il m'a enlevé mon époux. Et je n'ai pas de question à lui poser. Et parce que je ne m'y attendais pas, il a caché, il m'a caché cela, il a caché cela à beaucoup d'autres personnes. Et puis il a fait parce qu'il est souverain. Mais en même temps, c'est le même Dieu qui avait fait des promesses. Il m'a fait des promesses à moi, il a fait des promesses à d'autres personnes sur cette plateforme. Et je crois que ce Dieu souverain-là, il va faire ce qu'il a promis. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fait sans rendre compte à qui il veut. Il guérit, il guérit, il pense les blessures, il console, il élève et il est Dieu tout simplement. Alléluia. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Seigneur, c'est ce que mon cœur veut te dire ce soir. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer, pour tout supporter. Mon cœur voudrais t'aimer assez t'aimer pour pouvoir accepter tout accepter quand je ne puis t'entendre accepter sans comprendre je veux assez t'aimer pour tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, Seigneur, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer, pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. Pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer, pour tout espérer. La fin de la souffrance. La pleine délivrance. Je veux assez t'aimer Jésus pour tout espérer. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.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 Je m'incline devant ta souveraineté. Tu es Dieu, oh Dieu. Personne d'autre ne peut porter ce nom. Seigneur, il y a des personnes qui essaient de s'appeler comme ça, mais je sais une chose, tu es l'unique, tu es le véritable. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu Oh, oh, oh, que ton nom est infini, ma grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. Oh Dieu, éternel Dieu, que ton nom est infini, ma grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega, tu es Dieu, tu es Yahweh, tu es l'Alpha, tu es l'Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur mon Dieu, tant que tu nous donnes le souffle de vie, nous voulons continuer de t'adorer. Parce que tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Et moi je suis la chouchou de l'éternel. Et chaque personne sur cette plateforme a une relation particulière avec toi Père. au oh non cette relation avec tes enfants. Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Alpha et Omega Tu es Yahweh Alpha et Omega Ton nom est Jehovah Ton nom est Elohim au sang de ta voix, tous genoux fléchis. Je fléchis les genoux devant toi, Seigneur. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au sang de ta voix, tous genoux fléchis. Au sang de ta voix,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 il n'y a point d'autre que toi Oh Dieu d'Abraham Tu es le Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu d'Élisée Tu réponds par le feu Tu es le Dieu de Daniel Alpha et Oméga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 Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Ce soir, je dis à tous les cœurs brisés, à toutes les personnes que le doute avait commencé, Seigneur, mon Dieu, à secouer, à toutes les personnes qui étaient branlées dans leur foi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Omega.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 Pourquoi t'as battu au-dedans de moi Espère en l'éternel parce que moi, je le louerai encore. Espère en l'éternel parce que moi, je vais encore l'adorer. Tant qu'il me donne le souffle de vie, je vais l'adorer. Tant qu'il nous donne le souffle de vie, nous allons l'adorer, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bien-aimé, tu t'es connecté ce soir pour venir adorer ton Dieu. Bien-aimé, tu as frappé à la bonne porte. Bien-aimé, tu étais à la bonne position. Que Dieu se charge de toi, que Dieu te bénisse. Je prie ce soir que Dieu console également les dégâts qui sont dans la détresse parce que Hervé Domoro, leur frère le frère de Domoreau est parti parce que Hervé Domoro, le père de Nessie Domoreau, est parti seigneur éternel je prie que tu consoles le cœur comme tu es en train de consoler le mien. Parce que je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous donner la paix, tu vas nous donner la joie. Et tu vas donner la paix et la joie à toutes les personnes sur cette plateforme qui n'ont pas forcément perdu quelqu'un, mais qui sont dans des situations de détresse. Je prie, Père, que toi, qui es le Dieu qui console. Ton nom est Jésus. Que tu viennes nous consoler, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, nous faire passer à une étape. Je crois, Seigneur mon Dieu, que la peine dans laquelle tu m'as mise, c'est parce que je veux passer à une dimension supérieure. Seigneur mon Dieu, depuis le début de cette année, j'ai dit « Je veux une autre dimension de toi » je veux la dimension du toucher, je veux aller à une dimension supérieure, je crois Seigneur mon Dieu que tu me fais tomber dans la vallée pour que nous puissions monter dans cette dimension supérieure, et je crois que c'est valable pour toutes les personnes sur cette plateforme, Père éternel, fortifie notre foi, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que nos vies soient cachées dans le creux de tes mains, tu nous maintiens à vie pour que nous puissions t'adorer, parce que Seigneur mon Dieu nous n'avons pas encore fini avec toi, Seigneur mon Dieu nous sommes en train de monter avec toi, et nous allons au sommet, parce que tu es le Dieu des sommets tu es le Dieu de l'élévation, Dieu qui pense les blessures. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a point d'autre que toi. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous garde ce soir. Oh, bien-aimé, c'est la parole de l'éternel dans, dans ton cœur et Dieu ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur console ceux qui ont le cœur est brisé. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous protège. Alléluia. Gloire éternelle. Merci à l'éternel pour la guérison de, de Georgette. Kofi, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont malades et dont je n'ai pas eu connaissance parce que je n'étais pas en place. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse cette nuit, que cette nuit soit sous la protection du Saint-Esprit. Je nous cache dans le sang de Christ et je nous entoure d'une muraille de feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen, Amen et Amen.